Salut les j'espère que vous allez bien, en tout cas moi bon, ça va nickel. Aujourd'hui on est à Toulouse pour un nid de frelons asiatique. Il fait 18 degrés et c'est top. Allez on va aller voir ça, c'est dans une cabane, apparemment c'est dans un carton. Je vais vous montrer ça. Au fond du jardin, petit nid de frelons asiatique, il n'a pas l'air gros mais euh, voilà, j'ai vu le carton, on va regarder ça de plus près. Allez c'est parti. c'est juste à côté et je vous montre ça ne vous inquiétez pas vous inquiétez pas J'ai l'habitude merci et là je vous montre où il est le nid alors vous n'allez pas le voir mais il est à peu près juste là alors, je vous montre ça, je vais essayer de me rapprocher Max si pour pas faire de vibration il y en a un qui rentre il rentre dans ce carton et après ils arrivent par la fenêtre il n'y a pas de vitre. Allez, je m'habille et je vous montre ça. Oh, oh, oh, oh, oh. Des, des Allez, c'est parti pour le combat. Allez, c'est parti. Allez, je vais ça. Je vais essayer de vous montrer ça. à filmer dans le sombre. on va mettre de la poudre dedans directement et après on va essayer d'ouvrir le nœud. Pas pratique les c'est pas pratique. Mais vraiment hyper dangereux quand hein. même. Donc de nous le toucher, là c'est parfait, attends un petit peu. Toucher. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. On va coucher, donc on va repasser le carton au même endroit, et le tien, on pourra l'enlever d'ici peu quand même en toute tranquillité. Il faut que euh, des fois on revient dans le lit Dans toute tranquillité Tout ce qui arrive de l'extérieur va revenir dans le carton Ouais, ils n'étaient pas gros gros en fait, comme le, le carton était aplati, ça fait une ou deux galettes. Et après, bon, ils étaient tous dedans, donc euh, comme il pleut, ils sortent pas beaucoup. Donc l'effet d'avoir envoyé la poudre à l'intérieur du nid, bah, ils sont pratiquement tous morts sur le coup. Hein. Mais après, il y en a toujours quelques-uns qui sortent, donc c'est pour ça que c'est important de laisser le nid en place pendant 15 jours. Oui, parce qu'il n'y a rien dedans, je l'ai ouvert, hein, pour voir un peu, je l'ai ouvert, il n'y a rien d'autre que le carton vide il ouais, a pas de... Les barres je pense qui sont à côté en fait. Voilà. Eh, je vais ranger tout ça et j'arrive. Voilà. Des... L'intervention est finie. Il... il fait quand même chaud, même s'il fait 18 degrés, la combinaison. C'est pas comme si c'était 40. Voilà. Ouh. Alors c'est chiant parce qu'on euh, ne voit pas trop. J'espère que ça a donné des bonnes images. Poser. notre caméra j'ai pas pu l'allumer bon n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt